Bonjour et bienvenue à notre atelier sur demande aujourd'hui, enregistrer un PDFA dans Word. Dans cet atelier, je vais vous montrer les étapes à suivre pour enregistrer un document Word en format PDFA. Qu'est-ce qu'un PDFA? C'est un type de PDF qui est conçu pour être conservé longtemps. Ainsi, si vous avez un document spécial, comme votre mémoire ou votre thèse, et vous voulez assurer qu'il va pouvoir être ouvert dans plusieurs années, le format PDFA pourrait être une bonne option. Je vais utiliser la version Word de Microsoft 365. Plusieurs institutions universitaires offrent à leurs étudiants un accès gratuit à Microsoft 365. Malheureusement, au moment où nous créons ce vidéo, Apple Pages, Google Docs, et les versions en ligne et mobile de Word ne permettent pas d'enregistrer un PDFA. Euh, seule la version Microsoft 365 de Word le peut. Pour commencer, on va ouvrir un document Word. Maintenant, cliquez sur l'onglet Fichier puis descendez à « Enregistrer sous ». Si votre document est dans OneDrive, vous devez cliquer sur « Enregistrer une copie ». Maintenant, allez cliquer « Plus d'options » et dans le menu déroulant, à côté de « Type », sélectionnez « PDF ». Une fois c'est sélectionné, cliquez sur « Options » et là, puis cochez le, la, la case « Compatible PDFa. Et maintenant, cliquez sur « OK ». Assurez-vous d'avoir bien choisi le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document PDF et maintenant, cliquez sur « Enregistrer ». Votre document est maintenant créé en PDFA. Voici, ce sont donc les étapes que vous devez suivre pour enregistrer un document en Word en format PDFA. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec la bibliothèque ou le service de l'informatique de votre institution.